Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de, Saint de Dieu. Merci de régner encore ce soir, oh Dieu. Merci de régner dans toute ta plénitude, précieux Saint-Esprit. Merci de nous révéler le Seigneur Jésus encore. Merci de nous toucher, merci de nous toucher, ô oh Dieu. Merci, précieux Saint-Esprit, merci, précieux Saint-Esprit de Dieu. Merci, précieux Saint-Esprit de Dieu. Merci, précieux Saint-Esprit de Dieu. Merci, précieux Saint-Esprit de Dieu. Saint Dieu. Alléluia! Merci, Précieux Saint-Esprit de Dieu. Merci, Précieux Saint-Esprit de Dieu. Merci, Précieux Saint-Esprit de Dieu. Ô oh, Saint-Esprit, merci de régner ce soir encore, oh Dieu. Merci de nous révéler le Christ, l'agneau immolé, celui qui ôte le péché du monde. Merci, Précieux Saint-Esprit de rayonner au milieu de nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi et à toi seul, ô oh Dieu. Nous nous attendons à toi et à toi seul, ô oh Dieu. Ô oh, merci, précieux Saint-Esprit. Ô oh, merci, précieux Saint-Esprit. Ô oh, merci, précieux Saint-Esprit. Ô oh, merci, précieux Saint-Esprit. Oh, Oh rebo re -re -re -re sa tene mosa, rebo se tene maïké mate ké ka, tene se Seigneur soit béni, Seigneur soit exalté, Seigneur soit célébré. Maro dosita ne maika, mare dosita Maika do si maiko, ro maika, mare dosite ne, kere do si do se ne o re dosita, Manta coro dosé ne ore bose ne mana dosita, mente kente rebo dosita maika, mare dosite ne mana Seigneur, je bénis ton Seigneur ce soir. Seigneur, je bénis ta grandeur. Je bénis ton autorité. Je bénis ta divinité. Marodossi Ténémaika. Rebo sata Prions bien-aimé du Seigneur. Prions bien-aimés du Seigneur. Marodositana manashika. Mante coro dosita na manashina, koradai dai coro maika, mente kentimente maikero do sitene maikora do mere do na maikero do na maika, rapa mano do maro mana shika, koro do na maikero do na maika, Père, tu es béni. Père, tu es élevé au-dessus de trône, au-dessus de domination, au-dessus de puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom, oh Seigneur, sois béni ce soir, sois exalté, toi le Dieu de nations, de peuples sans fin, sans nombre, ô oh, El Shaddai, nous élevons ta grandeur, nous élevons ton autorité, nous élevons ta divinité, nous élevons ta puissance absolue, ô oh, Dieu, reçois l'honneur, Papa, reçois la puissance et toi le Dieu de toute éternité, toi le Dieu vaillant, toi le Dieu fort, toi le Dieu redoutable, Marodosa Ténémo Mandere koro dositana maika, recorda inore dosite, mente kenterebo sitana maikoro dosita, mante maika, tu es béni à tout jamais, tu es célébré, tu es élevé, maro dositana maikoro dosite, mente kenterebaika, rababa, mare dosite, mente koro dosita, meredaike. Kerado na mente kerado sita na mana sente na mata kero sita na mere sita na maiko rado maika, mere sita na daikero sita na Marodositana manashika rababa y koro dosete mirodositana manashika rabba y koro dosita meredositana manashika rabba y koro dosete ne maika béni sois-tu el Shaddai, béni sois-tu elohim béni sois-tu dieu puissant béni sois-tu dieu de toute éternité béni sois-tu le narcisse de saran béni sois-tu le lit de vallée béni sois-tu éternel Béni sois-tu notre bon berger, notre bouclier protecteur, le Dieu de nos âmes, le Dieu de nos cœurs, le Dieu de nos pensées, le Dieu de nos esprits, le Dieu de nos sentiments. Nul n'est semblable à toi, El Shaddai, nul n'est comparable à toi, Père de gloire, dans l'assemblée de te racheter, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es puissant, tu es élevé, tu es exalté, tu es célébré, tu es digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la puissance digne de recevoir la majesté. Tu es le sang des Saints. Tu es le Puissant Sauveur. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu sanctifié. Tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu célébré. Nos âmes reconnaissent ta grandeur ce soir encore, El Shaddai. Nos âmes reconnaissent ta grandeur ce soir encore, o Père. Nos âmes reconnaissent ta grandeur ce soir encore, o Dieu. Toi le Dieu qui ouvre les portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Toi le Dieu qui ferme les portes. « Personne d'autre ne peut nous ouvrir, oh Shaddai. »« Dieu le Dieu bon, Dieu le Dieu parfait, Dieu le Dieu exalté, Dieu le Dieu saint, Dieu le Dieu puissant. » Maro dosita na mana manta korodo na maika, reba ba bobo seté, mite kenti mente maiko dosita, maro ne mana chica, se ne maika, me na mana maiko maika, reba ba ba ba bre ne dosita, mira Oh Jésus, je te bénis. Merodocita namanashika. Oh Jésus, je te bénis. Oh Jésus, j'exalte je oh, ton saint nom. J'exalte ta seigneurie. J'exalte ton autorité. J'exalte ta divinité. J'exalte ta puissance. J'exalte ton règne. Ton règne absolu. Ton règne éternel. Ton règne puissant. Ton règne glorieux. Ton règne magnifié. Ton règne sanctifié. Ton règne... Exalté, Torabo Satane Kero dosita, Mire dosita na maika, manashika. Ora bailo se tene Manashika Rabako redossa Tene Maika Eterevo Sitana manashina Maiko Rodoshina Namaika Maredosite Tene Maiko Rodositana Maika Erebai nos atene manashika. Ora manas manashina. Maiko dosite Maiko Rodositana Maika. Mon âme exalte le roi des rois. Mon âme exalte le Seigneur des Seigneurs. Mon âme exalte le Dieu puissant, mon âme exalte le Dieu glorieux, mon âme exalte le Dieu qui dit amour et la chose s'accomplit, le Dieu qui ordonne et la chose se réalise, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'honneur, reçois, reçois la puissance, ma cotole sita. Reçois l'honneur, reçois la puissance, El Shaddai, Elohim Elohim, l'Olam. Mero dosa tene kero dosita, meredio maika, eke manashika. Miro dosita na manashika, rabba korodosete, minte korodosita na manashika na maika, rabba baba bre dosete ne maika, ro dosita, mire dosi qu'interé te atte ne maika. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Manta Korodosita, tu es saint. Mantere bo bredo Rebobobobobobredocete. Merci Seigneur. Merci de nous couvrir. Merci de nous couvrir. Merci de nous couvrir. Oh El Shaddai, Oh Elion, merci, merci, merci de nous couvrir. Merci de nous couvrir. Merci de nous couvrir de ta sainteté, de ta royauté, de ta... Puissance, merci de nous couvrir de tes grâces infinies. Merci de nous couvrir ce soir. Encore au oh Dieu. Mica Rada Basata Eder Shite Baikorodosite. Mate Korodositana Maika. iranamono satene maikero dosita. Mike Rosita na Manashina. Maradosata Koro dosite. Mike tere dosite ne dosita. Tu es le Dieu qui. Crée de miracles. Tu es le Dieu qui opère des miracles. Au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous sentons, au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous entendons, tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu parfait. Tu es le Dieu redoutable. Tu es le Dieu merveilleux. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Le Dieu qui ordonne et la chose se réalise. Reçois l'honneur ce soir, Père. Arabo saténemosete. Mikontoro dosi tenemaikara da siada. Mare dosita. Porte élevée volanto. les portails éternels. Que le roi des gloires fasse son entrée. Porte élevez volanteau élevez les portails éternels. Que le roi des gloires -ro Que le roi des gloires fasse son entrée. Que le roi des gloires fasse son entrée. Que le roi des gloires fasse son entrée. Que le roi des nations, des peuples sans fin et sans nombre fasse son entrée. et dodo dosita. Mande Mante manashika ra ba ba i ka ra ba sete kero dosita, miro dosita do na manashika, kore nasita na maika, ta na ma i ka re ka no se te na maika. Manerebo se te le baikeri odosita. Tu le Dieu, nemano sata te le dosita. E radodo shite le baikolo dosita na maikaria. Manerebo sata. Toi qui as dit, te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. De tes yeux, tu verras la rémunération des méchants. De tes yeux, tu verras la minération des péchés si Dieu est pour nous qui sera contre nous si Dieu combat pour nous qui se lèvera contre nous maka yodo sa me kiteredo site mata korodo sitanamanashika reka dosataniketerodositenemai ka ente korodo sitanamanashika ikaterodoshi kerebai korodosita viens-me du seigneur invoquant le sang précieux de Jésus, couvrons nos vies, nos âmes, nos esprits, nos corps, nos maisons, nos familles dans le sang de l'agneau de Dieu. Invoquant le sang précieux de Jésus, Père, nous invoquons le sang de l'agneau encore ce soir. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans les cœurs, le sang de Jésus dans les cœurs, le sang de Jésus dans les cœurs, le sang de Jésus dans les cœurs.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 le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus dans les cœurs. Le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus dans les cœurs. Le sang de Jésus dans les cœurs. Rabasa te Le sang, le sang, le sang de Jésus dans les pensées. Irada sitenemaika, le sang de Jésus dans les pensées. sitenemaika, le sang de Jésus dans les pensées. Contre les pensées impures, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Contre les pensées Pures, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Contre les pensées impures, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Le sang précieux de Jésus. Remasso to -toto, i no Contre les pensées impures, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Contre les pensées de meurtre et de suicide, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu. Remasso to -toto, to -toto, i namaika, le sang de Jésus le sang de Jésus le sang de l'agneau de Dieu le sang de l'agneau de Dieu il en vaincu à cause du sang de Jésus et la parole de leur témoignage il en vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage le sang de Jésus dans les maisons le sang de Jésus dans les maisons le sang de Jésus dans les maisons le sang de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 Manta corodocita marodocita le sang de Jésus dans les maisons regodocita mirodocita nemaikaria le sang de Jésus le sang de l'agneau de Dieu dans les maisons le sang précieux de Jésus dans les maisons mirodocita nemaikara regodocita le sang de Jésus contre l'envoûtement contre l'envoûtement le sang de Jésus contre le sang de Jésus le sang de Jésus contre l'envoûtement le sang de Jésus le sang de Jésus contre l'envoûtement le sang de Jésus rababo toto Miko torodo cmaka le sang le sang le sang le sang le sang le sang le sang de Jésus le sang de Jésus contre l'envoûtement le sang de Jésus Rabo aussi le sang de Jésus contre les œuvres des ténèbres. Le sang de Jésus contre l'esprit d'envoûtement. Le sang de Jésus. Corabosata. Contre l'esprit d'enchantement. Le, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus. Le sang, le sang de Jésus. Rabo le sang, le sang de Jésus. Le sang. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, Irabosata, contre l'esprit d'enchantement, le sang de Jésus, contre l'esprit de sorcellerie, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Matakorodosita, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Rabacotorodocite. Matacorodositana Maika, le sang, le sang, le sang, le sang contre les forteresses. Le sang, Matacorodosité, Mirodositana Maika contre l'esprit de doute. Le sang de Jésus contre l'esprit de doute. Le sang de Jésus. Rebo Sata, dosa »« contre l'esprit d'incrédulité. Le sang de l'agneau. Rebo Satakerodosité. Mateco mere meredosita namaika, le sang de Jésus, Rebo Santa Korodosita, le sang de Jésus, Rebabobobosite, Mita Korodosita, Marodoste Korodossita, le sang de Jésus, Reba Bobo Sate, dans les familles, le sang de Jésus. Dans les familles, le sang de Jésus. Dans les familles, le sang de l'agneau de Dieu. Le sang, le sang, le sang, le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang, le sang, le sang, le sang. Le sang, le sang. Le sang, le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang de la victoire, contre les pièges de l'ennemi, le sang de l'agneau de Dieu, contre les palpitations cardiaques, le sang de Jésus. Le sang, le sang de Jésus. Rabosata contre les maladies, le sang de Jésus. Les maladies héréditaires, les maladies congénitales, les maladies générationnelles. Le sang de Jésus. Nous invoquons contre elles le sang, le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Mikatorodosite nemaika, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, Le nemaika, mante l'agneau. le sang de l'agneau, sata contre les actes de condamnation, des livres de condamnation, des pactes de condamnation, nous invoquons le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang, le sang qui crie plus que celui d'Abel, le sang du Fils de Dieu, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Matakorodossa, le sang de Jésus, Itakorodosita, priant bien-aimé du Seigneur, Matakorodosite, Mikotorodositanaika, le sang de l'agneau, marodossite, brecadosate, mika torodosa, etekorodosita, bradokotorodosé, le sang, le sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il en vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus. Sur nos enfants, le sang de Jésus, protège nos enfants, protège leur cœur, protège leur corps, leurs âmes et leurs esprits. Protège-le, ô oh Dieu, ô oh, Dorabo, c'était contre les passions de la jeunesse, contre les esprits impurs, les esprits de piton, les esprits d'infirmité. Protège nos enfants contre les influences, des enchantements, des envoûtements, de la sorcellerie. Protège nos enfants par le sang de Jésus. Nous les couvrons, nous les cachons dans le sang de Jésus. Dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mirada, bara le sang de Jésus. Reba de le sang de Jésus libère les captifs. Le sang de Jésus libère les captifs. Renvoie libre les opprimés. Le sang de Jésus opère. Le sang de Jésus opère dans la vie des époux et des épouses. Le sang de Jésus opère. Le sang de Jésus opère. Irababo sata dans les corps physiques. Le sang de Jésus opère. Ora bo matareba le sang de Jésus dans les corps mara do sata ke rodo sita mira babo sate ne bo le sang le sang le sang de Jésus rabababo sata mira do si haleluya mata korodo sitene mai corps manda do sate ne mai korodo sita re baba baba mata korodo sita mira bababo sata le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans les couples. Le sang de Jésus dans les couples. Contre les divorces. Contre les séparations. Contre les violences conjugales. Contre les violences conjugales. J'invoque le sang. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang. J'invoque le sang de Jésus contre l'esprit de division de couple, de division de ménage. J'invoque le sang de Jésus. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Rababosate, matakorodosita, breketoti adaba, bradosate nemonosé, le sang de l'agneau, itakorodosita. Brakondos Ténémanosa, il a vaincu à cause du sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. Il a vaincu à cause du sang de l'agneau. Rababababa, Rabomi, Matarakorodoséa, Meketero Ténémaïka, nous élevons la croix de Golgotha où le sang a coulé, le sang de la victoire. Marodosita, Atakorodosita, nous invoquons le sang de Jésus sur ce poignet Mire le poignet droit Nous invoquons le sang de Jésus Nous invoquons le sang de Jésus Et proclamons la guérison totale par le sang de l'agneau Proclamons la guérison totale par le sang de l'agneau Le sang de Jésus Le sang de Jésus le sang en parle, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Oh la le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau pascal, le sang de l'agneau pascal, nous invoquons le sang de Jésus sur ce poignet droit. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu, et la restauration totale, et la restauration totale, et la restauration totale par le sang de l'agneau par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, une restauration totale, une restauration totale. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang de Jésus dans les poumons, dans les poumons le sang de l'agneau de Dieu. Pour une restauration totale, pour une restauration totale. Le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu. Pour une restauration totale, pour une restauration totale. Le sang de l'agneau de Dieu, le. Sang... De l'agneau de Dieu, le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang qui crée mieux que celui d'Abel contre les condamnations. Nous avons quand le sang de Jésus, Ramonda Saténémo, contre les pactes de condamnation. Nous avons quand le sang de l'agneau de Dieu ce soir. Nous avons quand le sang de l'agneau de Dieu ce soir. Nous avons quand le, le sang précieux de Jésus, le sang précieux de Jésus, contre les condamnations. Les condamnations humaines, les condamnations spirituelles. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Baica, le sang, le sang, le sang qui crie, mieux que celui d'Abel. Le sang de l'agneau de Dieu. Rabobobosie, Maderebosa, le sang de l'agneau de Dieu. Rababobo c'était le sang de l'agneau de Dieu. Rabababaïka, le sang de l'agneau de Dieu. Marénoza et Baïka, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus. Marénoziténibaika, la victoire du sang de Jésus. c'était sur les corps, sur les douleurs musculaires, rhumatisme mal, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus dans les jambes, le sang de Jésus dans les pieds, le sang de Jésus dans les articulations. Nous avons le sang de l'agneau de Dieu. Rébabons santé. Nous avons le sang de l'agneau de Dieu. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Il y a la restauration dans le sang de Jésus. Nous avons le sang de Jésus dans les corps. Le sang de Jésus dans les corps. Le sang de Jésus dans les corps. Le Rabons Contre toute maladie, des maladies de sang, des maladies de sang, nous avons le sang de Jésus contre les maladies de sang, nous invoquons le sang de Jésus contre les maladies de sang, nous invoquons le sang de Jésus contre les maladies de sang, nous invoquons le sang de l'agneau de, de Dieu, Rabombosa Ténémosita au niveau des ventres, nous invoquons le sang de Jésus contre les douleurs ventrales, nous invoquons le sang de Jésus contre les douleurs dans les ventres et dans l'estomac, nous invoquons le sang de Jésus contre les douleurs dans les reins, dans la rate. Nous avons encore le sang de l'agneau de Dieu contre les douleurs dans les intestins, les grands petits intestins, des Nous avons quand le sang de Jésus contre les hémorroïdes. Nous avons quand le sang de Jésus contre les hémorroïdes. Nous avons quand le sang de Jésus contre les hémorroïdes. Nous avons encore le sang de l'agneau de Dieu. Bravo Sainte quand Contre les malédictions ancestrales, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu, contre les malédictions ancestrales, les maïca, nous invoquons le sang de l'agneau, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, Rabobo Santé les Maika, Santa, contre les malédictions de la lignée de sang, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu, contre les malédictions de la lignée de Sang, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu, la Bible nous dit, il a vaincu à cause du sang de l'agneau, et la parole de leur témoignage, il a vaincu à cause du sang de l'agneau, et la parole de leur témoignage, que le sang parle ce soir, que le sang soit à l'œuvre ce soir, Baika. <rire> Mare d'Abo, Mereda, Alléluia, Erabaika, il Contre les problèmes des yeux, nous avons le sang de Jésus, le problème des yeux de cataracte, nous avons le sang de l'agneau de Dieu, des liris, nous avons le sang de l'agneau de Dieu, au niveau du blanc de l'œil. nous avons le sang de l'agneau de Dieu, au niveau des nez, le sang de Jésus dans les yeux. Le sang de Jésus dans les yeux. Le sang de Jésus dans les yeux. Le Marie No Sainte Nimaïka, Rabababababa. Marie No Sainte Nima, élève-toi, Seigneur, que ton sang soit à l'œuvre ce soit. Rababababa. Marie No Sainte Nimaïka, Rabababababa. Rabo Sainte Namaïkor No Sita, Marie No, Marie Ma, nous appelons la réconciliation des couples par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, la réconciliation de couples, par le sang de Jésus, la restauration des couples, par le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu. Rabababo Mosé, Matale Bababo, Rabo Satana ya, Satan, tu as échoué, toi qui t'es levé contre les couples, tu as échoué, car le sang parle contre toi ce soir, le sang se lève contre toi ce soir. Le sang parle contre toi ce soir. Le sang de l'agneau. Raba Korono Sita. Manda Nubo Santeni Baba -maïka. Le sang de Jésus, Re Baba Maika. Le sang de l'agneau de Dieu. Re na Sita Contre les serpents. Le sang de l'agneau de Dieu. Rabba Baba Sete Nemaïka. Contre les serpents. Le sang de l'agneau de Dieu. Raba Korono Mandanaba et calada il doit ça malababa Marababa, le sang de l'agneau de Dieu, Reba satanamanashika, raba corodositanamaika, le sang de Jésus dans les maisons, dans les maisons des membres de l'église, le sang de l'agneau de Dieu, Rabba Baba, Rabo satana manasse, Reba corodositana maika, le sang de Jésus dans les finances, le sang de Jésus dans les finances, le sang de Jésus dans les finances Matarabosa, protège au Dieu Baba protège au Dieu Ramoussa, Et l'émaïka Et Ramabababa, Marabobobo Le sang de l'agneau, Ramoussa, t'anamaïka Contre les actes de condamnation Il a brisé l'acte dans nos ordonnances de condamnés Qui subsiste contre nous Ramakorono, t'anamaïka tu as effacé ces dispositions, En couloir à la foi où Dieu es. baba, baba baba, et la baba le sang de l'agneau. Re baba baba, bara dada nosa et la bai Forme dosita. Le sang de Jésus sur les dos à maïka. le sang de Jésus sur les dos, contre les problèmes de dos, nous invoquons le sang de Jésus, contre les problèmes des dos, nous invoquons le sang de Jésus, contre les problèmes des dos, nous invoquons le sang de Jésus, contre les problèmes des dos, nous invoquons le sang de Jésus, contre les problèmes des dos, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu, le sang de la nuit de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, contre les problèmes des taux, le sang de l'agneau de Dieu, Rabba Mobo Satan, et Rabaïkoronosita, Mate na Maika, et Rabbaika, le sang de l'agneau de Dieu, et maika, oui, le sang mare s'éteint maïcorano Méradocita nabaika, Reba bababo sate, Méradocate nabaika, le sang de l'agneau, Reba sate nabaika, le sang de Jésus, Reba sate nabaikeria, le sang de l'agneau de Dieu, le sang précieux de Jésus, Reba bababo sate, Méradocita nabaika, le sang de l'agneau de Dieu, Reba sate nabaika, le sang de l'agneau de de c'était le sang de l'agneau de Dieu. le sang de l'agneau de Dieu. mar dosita. bien aimé nous allons continuer à prier, mais avant cela, nous allons lire quelques passages de la Bible. Le notre intercession du jour s'inscrit sous le titre, sous le titre suivant. Pensez changer, vie transformée. Pensez changer, vie transformée. Pensez changer, vie transformée. Proverbe, chapitre 23, verset 7. La Bible dit. Proverbe 23, verset 7, la Bible dit. Car tel il est, telles sont ses pensées. Car tel il est, telles sont ses pensées. Mangez-bois, te dira-t-il mais son cœur n'est pas avec toi. » Nous nous intéressons plus au 7a, les premiers, le premier, la première phrase du 7a, « Car tel tels il est, tel sont ses pensées. » Nous prenons également Josué chapitre 1er, verset 8, Josué 1, 8. Le Seigneur dit à Josué, ce livre de la loi ne se viendra pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras bien tes entreprises. Tu réussiras. Tu réussiras. N'étais-je pas donné cet ordre Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas. Ne sois pas terrifié. Car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Nous prenons également le psaume, psaume chapitre 1er, verset 1 à 2. Psaume 1er, 1 à 2. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, qui réunit sa loi jour et nuit,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 Proverbe 31, verset 16, la Bible dit Elle pense à un champ et elle acquiert. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de sema, elle plante une vigne. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de sema, elle plante une vigne. Nous voyons avec les différents textes que nous venons de lire combien la pensée de l'homme, les pensées sont extrêmement importante pour diriger une vie, diriger une personne, diriger une famille, diriger un continent, diriger un pays, diriger une église, diriger tout ce que l'on peut toucher, les pensées de l'homme. Et les pensées, lorsqu'elles ne sont pas calquées sur la parole de Dieu, sur les promesses que Dieu donne, ces pensées-là vont forcément nous éloigner du cadre de vie que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Les pensées calquées sur les promesses et la parole de Dieu, les pensées calquées sur la destination, la finalité de sa vie, pas sur les circonstances, pas sur les événements, mais rester focus sur Dieu et sa parole. C'est ce qu'il a dit à Josué, « Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. » Alors que Josué était dans un environnement de troubles, de changements importants, Dieu lui dit que « Ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. » Alors qu'Esaïe était dans la période de l'année de la mort du roi Osias, le Seigneur lui apparaît, lui montre sa gloire, pour dire « Ne regarde pas aux événements, ne regarde pas aux circonstances. » Mais lève les yeux pour me voir, moi, Dieu, et ma parole. Ainsi, tu auras mes pensées continuellement en toi et devant toi. Les pensées conditionnent nos vies. La Bible dit que, l'apôtre Paul a dit, « Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. »« Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. »« Ce que je pense continuellement, c'est ce qui m'arrive. » Ça s'appelle la loi de l'attraction. Nous attirons autour de nous à forcément ce dont nous pensons. Si nous pensons à des bonnes choses, tôt ou tard, ces choses-là y arriveront. Parce que les pensées amènent aussi l'action, nous boostent, nous permettent de nous battre, de nous travailler et de travailler. Le Proverbe 31, 16 que nous avons lu concernant la femme des valeurs, on nous dit, elle pense à un champ, elle a qui est. Le fait de penser de façon répétitive, et en amenant des, des actions concrètes, tôt ou tard, elle a acquis l'objet de ses pensées. Alors, à quoi tu penses Quelles sont tes pensées concernant ta vie Tes pensées concernant ta famille Tes pensées concernant ta maison Alors, nous allons continuer à prier. S'il y a des pensées négatives, il faut les refuser. Les refuser et proclamer les pensées bonnes les pensées de succès et de réussite sur base des promesses que tu as reçues du Seigneur. Nous continuons de lors à invoquer le sang de Jésus dans le conscient, dans le subconscient, dans l'inconscient profond. Là où les pensées se sont logées et même s'il y a des puissances de ténèbres qui ont pris le contrôle sur ces pensées-là, nous allons les refuser par la puissance du sang de l'agneau de Dieu et par le nom précieux de Jésus-Christ. bien aimé du Seigneur, Prions ensemble encore contre les mauvaises pensées. Prends la position qui te semblerait la plus confortable pour prier. Prenons le temps de prier par rapport à cela. Arabo sata, Nous nous lèvons contre les mauvaises pensées. Rebo dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous nous lèvons contre les mauvaises pensées, contre les mauvaises pensées, contre les pensées de défaite, les pensées d'échec, les pensées d'échec, nous nous lèvons contre les pensées de défaite et les pensées d'échec, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous nous lèvons contre les pensées d'échec. Au nom puissant de Jésus, contre les pensées de défaite, nous nous lèvons contre ces pensées. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Les pensées qui sont venues dans ta tête, dans ton cœur, dans ton subconscient, conscient profond, à cause de ce que tes parents disaient te concernant, à cause des paroles blessantes, de dénigrement, de rappel, de rejet venant de tes parents, de ta famille. Nous brisons ces pensées. Nous brisons ces pensées. Au nom de Jésus, nous les brisons, nous les brisons. Au nom de Jésus, nous les brisons. Au nom de Jésus, oui, nous les brisons. Oui, nous les brisons. Oui, nous les brisons ce soir. Au nom de Au nom de Jésus, nous les brisons. Oui, nous les brisons. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus.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 Nous renversons les forteresses mentales au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous les renversons, nous les renversons, nous les renversons au nom puissant de Jésus, nous les renversons, au nom puissant de Jésus, les forteresses mentales, nous les renversons, au nom puissant de Jésus, les forteresses mentales, nous les renversons au nom puissant de Jésus les forteresses mentales de rejet, de petitesse de dénigrement, des limitations nous les renversons au nom puissant de Jésus des limitations, nous les renversons au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus les pensées de rabais, nous les détruisons nous les chassons au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus des pensées de maladie, nous les brisons au nom puissant de Jésus des pensées des maladies nous les brisons au nom puissant de Jésus des pensées des maladies imaginaires nous les brisons au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus les pensées des peurs nous les brisons au nom puissant de Jésus des pensées des peurs du présent de la peur de l'avenir nous brisons ces pensées au nom puissant de Jésus ne crains rien le Seigneur est avec toi comme il a dit à Jésus, souhaits, ne promène pas de regards inquiets, je suis ton Dieu si tu traverses par les eaux les eaux ne te submergeront pas si tu passes par le feu le feu ne te brûlera pas il a pas beau santé malheureux d'abord ça il a pas santé malheureux d'abord ça il a pas beau beau c'était nom de jésus et nom de Seigneur seigneur il a pas beau santé malheureux d'abord ça il et nom le Seigneur de gloire, les pensées de foi, Des pensées de foi, nous nous lèvons contre les pensées de suicide, nous nous lèvons contre les pensées de suicide, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous nous lèvons contre les pensées d'abandon, de découragement, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous, nous renversons ces forteresses dans les cœurs, dans les pensées, au nom puissant de Jésus dans le conscient dans le subconscient dans l'inconscient profond, au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au raba ba ba ba ba ba et ba ba ba ba ba ba ba ba ba dans le nom précieux de Jésus. Nous nous lèvons contre. Ces nuages de dépression. Nous le chassons dans les lieux arides. Au nom précieux de Jésus. Contre ces nuages de dépression. Nous le chassons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rababababa, nous appelons un vêtement de joie. Au lieu de la cendre de la poussière. Au lieu d'une pensée abattue et dépressive. Nous appelons le manteau de joie.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 c'est nous leur envoyons le feu du Saint-Esprit nous leur envoyons le feu du Saint-Esprit re, maika, re baba korono cité mere nosita namayka re baba bon santé mere baba baba baba korono cité ere naitora naïta re baba baba bon santé mere le sang de Jésus re Mère de Sita Namayka, raba baba, remoncez Tennessee on a l'impression de Jésus, rebaose Tennessee Mayka, reba baba, Mère Malérosité de Maïka Baba Au nom précieux de Jésus Rababa Nous invoquons le Le feu du Saint-Esprit Contre ces pensées Qui sont dans les cœurs Et dans le cerveau, dans l'intelligence Comme des serpents Nous invoquons le Le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit le oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour le feu du Saint-Esprit, merci pour le feu du Saint-Esprit, merci pour le feu du Saint-Esprit, merci pour le feu du Saint-Esprit, merci pour le feu du Saint-Esprit, Rabba Baba, serpent ancien, c'est le feu du Saint-Esprit, serpent ancien, c'est le feu du Saint-Esprit contre toi, le feu du saint Saint-Esprit contre toi, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le Saint contre l'esprit de mensonge, les pensées des mensonges, nous envoyons le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, contre les pensées de duplicité. nous envoyons le feu du Saint-Esprit, contre la schizophrénie, nous envoyons le feu du Saint-Esprit, contre la... les pensées d'adultère, nous envoyons le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit contre les pensées d'étoile, nous envoyons le feu du Saint-Esprit contre les pensées d'Arata, nous envoyons le feu du Saint-Esprit, le feu, le feu de l'Esprit de Dieu, le feu de l'Esprit de Dieu, le feu de l'Esprit de Dieu, le feu de l'Esprit de Dieu, le feu de l'Esprit de Dieu, le feu de l'Esprit de Dieu, santé mère baba le feu le feu le feu babaika le feu le feu le feu du saint esprit le feu du saint esprit le feu du saint esprit baba le feu du saint esprit que les pensées nouvelles viennent des pensées de gloire, des pensées de succès, des pensées de bien-être, des pensées de salut, des pensées d'enlèvement, des pensées de la vie éternelle, des pensées de prospérité, des pensées d'abondance, des pensées de crainte de Dieu, de sainteté, de sanctification, des pensées d'aimer de Dieu, d'aimer son prochain, les meilleures pensées, les pensées divines. Au nom de Jésus. C'était, mais pensez la couple et Re lui, Rébaba Bobosa, Meredosita, et re baba, baba Merido, cita, na, Rababa, Rébaba Babaïka, Meredosita Namaïka, Rébaba Baba Babos était, Meredosita Namaïka, re Babaïka, baba, baba le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu de Marado cita, maredo cita na reba ba ba ba ba bo cete. O marado cita na my cup, reba ba ba ba ba Era do cete na mar cita, maredo cita le feu le feu, marado cita. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh, Seigneur. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour l'église. Que le Seigneur envoie de nouvelles personnes. Nous allons prier pour le salut des âmes. Nous réclamons dix mille âmes au Seigneur. Dix mille âmes, dix mille âmes au Seigneur. C'est une prière que nous faisions depuis des années, depuis des années. Et nous comptons sur la fidélité de l'Éternel. L'Éternel a dit, demande-moi les nations et les peuples pour héritage. Demande-moi les nations et les peuples pour héritage. Demande-moi les nations de la terre et le peuple pour héritage. Nous prions pour le salut des âmes. Dix mille âmes, dix mille âmes, prions ensemble bien-aimés. Père, nous prions pour le salut des âmes. Nous réclamons dix mille âmes, ô oh Dieu. Dix mille âmes, ô oh Dieu. Nous réclamons dix mille âmes. Nous réclamons dix mille âmes. Nous réclamons dix mille âmes.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 Au nom précieux de Jésus, nous réclamons dix mille âmes, au nom précieux de Jésus, nous réclamons dix mille âmes, au nom précieux de Jésus, nous réclamons dix mille âmes, dix mille âmes à Christ, dix mille âmes sauvées, au nom précieux de Jésus, de nouvelles âmes à toi, de nouvelles âmes au Dieu, dix mille âmes au Père, dix mille âmes au Dieu, nous réclamons Seigneur de gloire, que les membres soient stabilisés. Que la parole aide le fait dans leur vie, que les membres grandissent dans la connaissance, dans la connaissance de ta volonté, qu'ils porte beaucoup de fruits, que la parole soit abondante richement en eux, ô oh Dieu, afin qu'elle porte beaucoup de fruits. Au nom précieux de Jésus, nous renversons celui qui vole la parole, nous renversons le dévoreur et le voleur de la parole, le dévoreur de sémences. Nous le renversons et chassons dans les lieux arides, au nom de Jésus au nom de Jésus, que la parole soit gardée, que la parole soit retenue, que la parole soit mise en pratique, que les enseignements que nous donnons, Seigneur, aient un impact dans la vie, que les vies soient transformées, que les vies soient changées, que ton peuple aille de l'avant, à qui est la prospérité, la paix, la stabilité, la joie, l'harmonie, la connaissance, la de l'éternel, la connaissance de leur héritage et de leur identité en Christ. Nous appelons cela paix. Rababobo sa, merci pour les âmes qui viennent de part et d'autre, les rouges, les noirs, les blancs, hauts, oh, les jaunes, de toute culture, de toutes races, Maradobobose, Rebababosate, Mélodosita, Namaïka, Rebababa, nous brisons les forteresses raciales, au nom de Jésus, nous brisons les forteresses raciales, au nom de Jésus, nous brisons les forteresses raciales, au nom de Jésus, nous brisons les nous brisons les forteresses raciales. Raba baba sate, mirado sitanamayka. Raba baba baba baika. Nous brisons les forteresses raciales. Nous brisons recondo sitanemayka. Marado sita. Nous brisons les forteresses raciales au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Rako Re sitanamusa. Reba baba -bosate. Nous brisons ces forteresses. Au nom de Jésus. Que les âmes viennent en masse. Que les âmes viennent en masse. Que les âmes viennent. Oh alléluia Marado Sa Tene Maika. Meredosita. Maredosita. Bien-aimés, nous continuons à prier. Nous allons prier pour que le Seigneur élève au sein de son Église des, des gens richement bénis. Nous prions pour des millionnaires. Seigneur, lève dans ton Église des millionnaires. Lève dans ton Église un peuple qui est financièrement assis. Lève des millionnaires. Lève des gens riches qui vont servir avec leur richesse pour l'avancement du royaume des cieux. Pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, pour la propagation encore et encore de l'évangile sur toutes les sphères des médias et autres qui vont investir de leur argent pour l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés, nous crions cette fois Jésus est Seigneur et nous prions par rapport à ça. Une, deux, trois, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Père, nous prions pour des millionnaires. Nous prions pour des millionnaires, oh Dieu. Nous prions pour des millionnaires, ô oh Dieu. Seigneur, des millionnaires, ô oh Dieu. Au sein de ton église. Nous prions pour des millionnaires, ô oh Dieu. Au sein de ton église. Qui seront des soutiens, oh Dieu. Des soutien pour ton église. le soutien pour ton œuvre de soutien pour l'avancement de ton royaume, ô oh Dieu, qui vont investir et soutenir, Seigneur, l'expansion de, de l'évangile, ô oh Dieu. En ces temps de la fin, ô oh Dieu, toutes les nations et peuples de la terre, cultures et civilisation doivent entendre parler de Christ, ô oh, oh Dieu de gloire, doivent entendre parler de l'évangile du salut. Élève des millionnaires. Élève, de Krababonsa, bon Marino Zitana et l'air des millionnaires ben, au nom précieux de Jésus. Tu as dit au temps de Salomon, tu avais béni Salomon en richesse. Et à ce moment-là, l'or et le cèdre étaient remplis dans la ville, ô oh Dieu. Comme le sable, ô oh Dieu de gloire. L'or et l'argent t'appartiennent. C'est ce que tu as dit, Père. L'or et l'argent t'appartiennent. Père, c'est ce que nous réclamons. Père, c'est ce que nous réclamons. Père, donne-nous ça. Marabobobosé, Rebabobo étant les limites financières, au Dieu de ton peuple. Rabo sete les manashika, et Rabababo sate les manashika, bo sete maika, des millionnaires, des millionnaires, au nom de Jésus, des millionnaires, au nom de Jésus, des millionnaires, au nom de Jésus, des millionnaires, au nom de Jésus, des millionnaires, au nom de Jésus. Jésus de millionnaires au nom de Jésus de millionnaires au nom de Jésus de millionnaires rababobo centemaika rababobo centemaika rabababaika rabababaika rababobo centemaiko dosita matekorodo sita merenositanaika au nom puissant de Jésus rababobo cente mera dadosa au nom puissant de Jésus, Reba, ba, ba, ba, -ba, -ba Alléluia, Marie Adosa, Alléluia, Marie à Nous te le demandons, Père, Au nom puissant de Jésus, Ouvre les écluses des cieux, Et répand ta bénédiction, Ouvre, reba, bo, bo, bo, Merci d'élever les femmes d'affaires, Merci d'élever des hommes d'affaires, Merci d'élever des femmes d'affaires, Merci d'élever de des hommes d'affaires. Merci de connecter ton peuple aux richesses des nations. Tu as promis le transfert des richesses des injustes. Des impies au juste, Tu as promis le transfert. Tu as promis le transfert. Tu as promis le transfert. Rabba Korodosita, Mare Rabba Baika, que les forteresses financières soient brisées ce soir. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, nous renversons les décisions prises dans les sociétés secrètes pour maintenir les familles, les couples, les jeunes gens, les gens dans la pauvreté, la pauvreté, la précarité, nous brisons cela au nom de Jésus. Nous brisons cela au nom de Jésus. Nous brisons cela au nom de Jésus. Nous brisons cela au nom de Jésus. Que l'onction brise les jougs. Que l'onction brise les jougs. Rabbo Que l'onction brise les jougs. Que l'onction brise les joues Rebbo que l'onction brise des jougs rema vos cétes maïka ra maïka rema maïka que l'onction brise des jougs au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus que l'onction brise les jougs au nom puissant de Jésus reconnaçita na maïka rema vos que l'onction brise les jougs au nom puissant de Jésus que l'onction brise les jougs que l'onction que merci Seigneur, merci Seigneur. Meradocita Namaika, Rebabosite. Meradocita, Maradocita, Irakorodocita, Maradocita Namaika, Rebabosite. babosité re-babobosité, Meradocita Namaika, re-babobosité. Bien aimé, nous continuons à prier. Nous allons prier contre le cancer, contre le cancer. Si qui que ce soit, membre de famille ou connaissance, est en proie, en lutte avec cette maladie, nous allons refuser cela dans les corps que le feu du Saint Esprit puisse assécher ce fléau dans les corps, dans les sangs, dans les chaque cellule, que le feu du Saint Esprit puisse assécher cela dans le nom puissant de Jésus bien aimés, cinq fois Jésus est Seigneur et nous continuons à prier une, de trois Jésus, Jésus, et est Seigneur. Seigneur. Jésus est Seigneur Jésus, Jésus Seigneur. est Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Père nous invoquons le feu du Saint-Esprit contre le cancer le feu du Saint-Esprit contre le cancer le cancer au niveau des yeux le feu du Saint-Esprit au niveau du colon, nous, le feu du Saint-Esprit. Au niveau des intestins, le feu du Saint-Esprit. Au niveau des estomacs, le feu du Saint-Esprit. Au niveau des jambes, le feu du Saint-Esprit. Seigneur, Sainte, tu nous as demandé de prier contre le cancer. Nous prions contre le cancer. Nous envoyons le feu, le feu du Saint-Esprit. Contre le cancer, le feu, le feu du Saint-Esprit.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 Esaïe, par un pot de sel, ô oh Dieu, il a séché les eaux, il a saigné les eaux, par un simple pot, ô oh Dieu de sel. Ici, aujourd'hui, il y a plus que le pot de sel d'Élysée, il y a le feu du Saint-Esprit, il y a le feu du Saint-Esprit dans les corps, afin de sécher, de sécher le cancer dans les corps, les métastases et autres. Seigneur, nous envoyons le feu de l'esprit. Nous envoyons le feu de l'esprit. Nous envoyons le feu de l'esprit. Nous envoyons le feu de l'esprit. Nous envoyons le feu de l'esprit. Nous, nous, nous envoyons le feu de l'esprit. Le nous les les Bien aimés, nous allons prier. Nous allons continuer à prier réclamer des bébés miracles pour des couples qui souffrent de stérilité stérilité première stérilité secondaire nous allons réclamer des bébés miracles refuser la stérilité prions bien-aimés du Seigneur Père nous refusons la stérilité la stérilité primaire et secondaire nous refusons cela dans les corps et dans les couples Père. au nom puissant de Jésus nous refusons cela Père au nom puissant de Jésus, nous refusons cela père dans les corps. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as donné Jean-Baptiste ô oh, Seigneur à Elisabeth. Ô oh, Seigneur et à Zacharie, tu leur as donné Jean-Baptiste. Nous appelons des jean baptiste des Samuel, nous appelons des jean baptiste des Samuel et des Samson. Nous appelons des bébés miracles, au nom puissant de Jésus. Des bébés miracles. Au nom puissant de Jésus. Des bébés miracles. Au nom puissant de Jésus. Merci de réparer les trompes. Merci de réparer les trompes. Au nom puissant de Jésus. Merci de donner la fécondité. La fécondité à l'homme. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Des bébés miracles. Des bébés miracles des bébés miracles des bébés miracles des bébés miracles des bébés miracles au nom puissant de Jésus réveils santé des bébés miracles des bébés miracles au nom puissant de Jésus des bébés miracles au nom puissant de Jésus réveils santé némaïka réveils santé mirado sitanaïka au nom puissant de Jésus Rebo se tenevaika, Rebaba Bosete, Ramo au nom puissant de Jésus, Rebo se tenevaika, Rebabobosate, Marebosita, Mentekete Rebaika, Manderebosa, au nom puissant de Jésus, j'annule ces décisions prises dans les sociétés secrètes, je les annule au nom de Jésus. Je les, Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Je déclare la Seigneurie de Jésus. Je déclare Rabosate. Miradosita. Bregodosa. Bilaragadosé. Brequedosita. Miradosia. Rabosate. Rebaba. Bradaya.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 Béredosite, Mérodosite, Miradosa, Béredosa, Rebosate, Rebabosante, Irabosante. Bien aimé, nous continuons à prier. Nous prions pour un peuple consacré. Prions pour un peuple consacré. Marodosa, Un peuple consacré, Un peuple consacré, Marodosita, un, un, un, un peuple consacré, Un peuple consacré à l'éternel. Un peuple consacré à l'Éternel, un peuple consacré à Jésus, un peu la Satan, un peu rebobosa, beau de sita, Meredosita, Meredosita, Meredosita, Meredosita, Meredosita, Meredosita, Meredosita, Meredosita, Meredosita, Meredosita, Meredosita, Meredosita. Meredo Sita, Meredo Sita, Meredo Sita, au nom de Jésus, un peuple consacré. Un peuple consacré, des serviteurs et des servants de Dieu consacrés, un peuple consacré, un peuple consacré, des sacrificateurs consacrés, des sacrificateurs consacrés, un peuple consacré, un peuple consacré, un peuple consacré, un peuple consacré, un peuple consacré, un peuple consacré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, un peuple qui a le fardeau, le fardeau de l'œuvre, le fardeau du ministère, le fardeau de l'église, le fardeau, le fardeau dans les cœurs, le fardeau dans le fardeau dans le fardeau dans le fardeau dans le fardeau dans les le fardeau dans le fardeau dans les le fardeau dans le fardeau dans les cœurs, le fardeau dans les le fardeau dans les cœurs, le fardeau les le fardeau les cœurs, le fardeau dans les cœurs, le mère de site mère de site mère de site mère de site mère de site mère de site mère de site l'homme s'est pris de joie l'homme un peuple consacré un peuple consacré mère de oh merci seigneur rabosite mère de site mère de site mère de Mire no cita, Mire no cita, Mire cita, cita, cita, cita, Que lui le coule, nous appelons l'huile de l'ancien, lui le coule, que lui le coule, que lui le coule, que lui de l'ancien coule, que lui le coule, que lui l'ancien coule, que lui le coule, que lui le coule, que lui le coule, lui de l'ancien, lui de l'ancien, lui de l'ancien, lui de l'ancien, lui de l'ancien, lui de lui de l'ancien, de l'ancien, de l'ancien, lui de de l'ancien, lui de l'ancien, de l'ancien, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus Au nom précieux de Jésus Nous cheminons petit à petit vers la fin Nous allons partir avec ce texte Pensez changer, vie transformée Pensez changer, vie transformée Ésaïe chapitre 43 Ésaïe chapitre 43 Verset 1 à 21 Nous allons le relire, le relire encore La promesse que le Seigneur nous a donnée Esaïe 43, 1 à 21. La Bible dit Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël, n'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. J'étais appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traversais les eaux, je serai avec toi. Si tu passes par les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne te dévoreront pas car je suis le Seigneur ton Dieu, le sang d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte en rançon pour toi, couche et Seba à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es glorifié et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. N'aie pas peur car je suis avec toi. De l'Orient, je ramènerai ta descendance et de l'Occident, je te rassemblerai. Bien aimé, cette promesse du verset 5, nous allons prier pour tout ce qui a été perdu. Nous avons l'impression que nous avons perdu des choses qui sont séparées, qui ont été dispersées. Nous avons perdu des enfants qui sont dispersés. On n'a plus de connaissances. Les enfants sont dispersés. On veut réunir ces enfants. On veut réunir sa famille. Nous avons l'impression que l'héritage est dispersé. Nous allons prier sur base de cette promesse. Seigneur, tu as promis, tu m'as dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. De l'Orient, je ramènerai ta descendance. Prions, bien-aimés. Seigneur, la promesse, ramène la descendance. Ramène les enfants de l'Orient, de l'Occident, ô oh Dieu. Ramène tout ce qui a été dispersé, tout ce qui est perdu, tout ce qui est éparpillé, ô oh Dieu. Tu es le Dieu du regroupement. Tu es le Dieu du regroupement. Tu es le Dieu du regroupement. Ramène ramène les enfants qui sont partis les enfants qui ont fugué les enfants qui sont partis qui ne donnent plus de nouvelles au oh dieu les parents inquiets oh dieu les enfants errants ramène la, ramène la descendance ramène la descendance ramène la descendance ramène la descendance seigneur je parle contre cette corne de dispersion comme dans le livre de zacharie tu as envoyé des cornes de dispersion au oh dieu Seigneur, tu as envoyé également le forgeron, oh Dieu, pour briser ces cornes de dispersion, oh Dieu. Seigneur, ce soir, par l'Ancien, nous brisons ces cornes de dispersion, au oh, nom puissant de Jésus. Nous brisons ces cornes de dispersion, au oh, nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous continuons, Esaïe 43, 6, jusqu'au 21. Je dirai au nord, dans, et au sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin et mes filles des extrémités de la terre. Non, donne mes enfants, sud, donne mes enfants. Que mes enfants viennent des extrémités de la terre et qu'ils viennent à moi, que nous soyons ensemble. Seigneur, donne à ton église les enfants que tu as promis. Qu'ils viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, du centre, oh Dieu. Qu'ils viennent des extrémités de la terre, qu'ils viennent se rassembler, oh Dieu. Quiconque est appelé de mon nom, et que pour ma gloire j'ai créé, façonné et fait. Qu'on fasse sortir le peuple qui a vu, bien qu'il ait des yeux, ceux qui sont sourds, bien qu'ils aient des oreilles, que toutes les nations s'y rassemblent, que le peuple s'amasse. Qui d'entre eux annonce cela Qui d'entre eux nous a fait appris ce qui s'est passé Qu'ils produisent leurs témoins pour se justifier. Qu'on les entende pour pouvoir dire ce vrai. Vous êtes mes témoins, déclaration du Seigneur. « Mon serviteur, celui que je choisis, comme le Seigneur avait choisi Esaïe, afin que vous sachiez que vous me croyez et que vous compreniez que ce mois avant moi, aucun Dieu n'a été façonné. Après moi, il n'y en aura pas. C'est moi, moi seul, qui suis le Seigneur. Hors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé sauver et dit, « Ce n'est pas un étranger parmi vous. Vous êtes donc mes témoins, déclaration du Seigneur. »« C'est moi qui suis Dieu. » Depuis toujours, c'est moi et personne ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera J'agirai, qui s'y opposera J'agirai, qui s'y opposera Bien aimé, nous faisons une pause pour dire au Seigneur, tu as dit, tu agiras, qui s'y opposera Seigneur, agis dans cette situation. Tu as une situation compliquée Prie cette promesse, prions cette promesse. Seigneur, tu as dit, j'agirai, qui s'y opposera dans cette situation compliquée, dans cette situation de blocage, Seigneur agit, Père agit. Tu as dit que nous puissions te prendre à témoin. Seigneur agit, Seigneur agit, Alléluie. Seigneur agit, ne ne Seigneur pas pas agit, seigne, Seigneur agit, Père, Père, Père agit, Père agit. Qui s'y opposera? Père agit, qui s'y opposera? Père agit. Qui s'y opposera Père Agi Qui s'y opposera Père Agi Qui s'y opposera Père Agi Rabo a tenema Prédabo sete Yebababa Reka Donosa. Re -do Qui s'y opposera Qui s'y opposera Qui s'y opposera Qui s'y opposera Père Agi Père étant ta main, ouvre les écluses de cieux, étant ton cachet céleste, change toutes choses, veille un chemin dans les désirs, appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Exauce les promesses faites. Exauce les promesses faites au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le verset 14 des 43 nous dit. Ainsi parle le Seigneur, votre rédempteur, le sang d'Israël. C'est pour vous que j'ai envoyé quelqu'un contre Babylone. Je les ferai couler tous ces fouillards et caléants dans les vaisseaux de leur triomphe. Je suis le Seigneur, votre sang, le Créateur, votre roi. Ainsi parle le Seigneur, qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes, qui met en campagne de chars et de chevaux une armée, des vaillants guerriers, tous ensemble, Ils se couchent. Ils ne se relèvent plus, ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Ne vous rappelez pas le passé, promesse de l'Éternel. Ne considérez plus ce qui est ancien, Je fais du nouveau. Dès maintenant, cela gère. Ne le savez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la terre aride. Les animaux sauvages me glorifieront, le chacal comme les autruches. Car je mets de l'eau dans le désert, le fleuve dans la terre aride, pour faire boire mon peuple, celui que je choisis, le peuple que je me suis façonné. Dira ma louange. Telle est la promesse de l'Éternel pour nous, bien-aimés. Le Seigneur a dit, verset 19 :« Je fais du nouveau de maintenant, c'est la gerbe. » Telle est la pensée nouvelle que nous devons avoir. » Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau Et cela est en germe, cela est en gestation Quelque chose de nouveau Quelle que soit la situation actuelle, contraire aux promesses de Dieu Change de perspective, de perception et de pensée Et dis à la situation, à toi-même Mon Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau David a dit mon âme bénit l'éternel Parle continuellement à ton âme et à tes pensées Reçois la pensée de l'éternel Quelque chose de nouveau est en germe Quelque chose de nouveau de la part de l'éternel Est en gestation Quelque chose de nouveau de la part de l'éternel Est en train de s'accomplir Est en train de s'accomplir Est en train de s'accomplir Prions bien-aimés Seigneur nous appelons ce nouveau Ce nouveau vent nous avons Reba Rebo Nous recevons cette pensée. Quelque chose de nouveau est en germe, est en, est en gestation. Quelque chose de nouveau est en germe, est en gestation. Quelque chose de nouveau. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Bien-aimés, disons merci à notre Seigneur pour l'exhaustion de nos prières. Seigneur, merci pour l'exhaustion de toutes nos prières. Toutes les prières qui sont montées ce soir vers toi, Père. Merci pour leur exhaustion. Merci parce que, Seigneur, changer nos pensées, c'est un processus. C'est un processus. Cette flamme est allumée, Seigneur, afin de recevoir des pensées nouvelles de cultiver ces pensées nouvelles, des pensées de prospérité, de succès, de gloire, d'élévation avec le Christ, de pensées nouvelles, à les cultiver, à les confesser, à les fructifier au Dieu en nous basant sur les promesses contenues dans ta parole, non pas les circonstances, non pas les situations, mais confesser ta parole. Merci Père, au oh nom précieux et merveilleux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 Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse prier sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qui te donne la paix. Demeurons béni dans la présence de notre Seigneur. Et que nous puissions nous retrouver par sa grâce le vendredi à partir de 19h, à l'école de la Sagesse. Et sans oublier notre culte dominical à partir de 9h30, et aussi demain, notre cours d'affermissement, nous continuons sur les dons spirituels dans notre cours d'affermissement, comment vivre victorieusement en Christ. C'est sur Zoom, mais le lien vous pouvez le demander, et aussi le syllabus, on vous le donne gratuitement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence et votre ponctualité. En présentiel et connecté, merci au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen.